Ma plague ice et roule ma poule! <rire> Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Wheelers d'Alsace aujourd'hui pour un épisode spécial. Effectivement, nous partons de Strasbourg en direction de Lille. Viendez dans le nord! On n'y va pas tout seul, il y a les Wheelers du nord, il y a Willowski qui est avec nous et euh, bah on va faire le chemin avec eux quoi. Parce qu'eux ils rentrent à la maison de leur tour de France et ils euh, vont nous accueillir et puis on espère voir beaucoup de Lillois. Dans cette nouvelle aventure interrégionale, c'est une distance de 680 km qui va être parcourue au départ de Strasbourg. En faisant une halte chez The Wheeler de Lorraine, nous allons découvrir Verdun, faire une halte à Charleville-Mézières, avant de continuer notre chemin à la frontière belge pour terminer à Lille. On pouvait pas quitter Strasbourg sans goûter une dernière spécialité, hein, qui sont les Kugloff Vive les spécialités alsaciennes C'est bon, j'ai les Kugloff, on peut y aller <rire> Bon, ben. <rire> Délicieux. Bon l'Alsace. C'est bon ou pas ben. J'envisageais ce, ce voyage euh, sereinement. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Ça, on fera avec, on fera avec. Ça va être compliqué. Difficile. Intense. Nous on pense que ça va être très pluvieux, très humide. Voilà. C'est parti, on démarre, direction Saverne. Au revoir Strasbourg. C'est par le nord de l'Eurométropole de Strasbourg et son célèbre canal de la marne nous permettant de relier Brumat et plus largement le Korosberg, que cet axe fluvial majeur, véritable autoroute à vélo, va nous laisser avoir de jolis paysages sous un ciel des plus menaçants. Après une cinquantaine de kilomètres au bord de l'eau, c'est déjà les Vosges que l'on aperçoit avec Saverne et son accueil insolite qui nous attend. pour les huileurs d'Alsace C'est pour les huileurs d'Alsace Oui, bah merci beaucoup pour euh, cette cérémonie en l'honneur des huileurs d'Alsace, on vous remercie énormément <rire> <rire> Et bien sûr c'est pour le... les huileuses aussi hein. Alors maintenant on va direction de contre-exange, c'est là qu'on va charger pour la... la première fois et la dernière, puisqu'après on va la direction direction d'enchy euh... chez Alexis Me fais pas rigoler, j'arrive pas à rentrer le ventre <rire> Ah, c'est bon <rire> Je crois qu'il y a un qui doit maigrir. Après ces réflexions désobligeantes sur la taille svelte et athlétique de Yannick, c'est le passage de la frontière entre Alsace et Lorraine qui s'opère avec un accueil plutôt mitigé des gardes frontières Lorrains. C'est des, des chiens très méchants. Ouvrage cyclable des plus insolites, la vallée des Éclusiers nous permet de traverser les Vosges, et d'accéder au plateau Lorrain, via le Pays de Sarbo, au nom de village si chantants et mélodieux. On va faire un petit jeu, un petit jeu pour nos amis huileurs du Nord. On va leur demander de prononcer le nom de ce petit village si pittoresque ici au Pays de Sarbo. Oh merde <rire> <rire> Schneckenbush. Schneckenbüsch Non pas büsch, t'es pas en Belgique, c'est une fois <rire> <rire> Schneckenböck <Non>, <rire> Schneckenbush. Et on continue notre traversée du Pays de Sarrebourg, alternant paysages, champêtres et structures industrielles, toujours le long du canal de la Marne-Rhin, avec ce petit plaisir coupable de partager avec vous nos petites blagues et l'amour-vache que l'on porte très haut à nos amis Laura. Du coup, tu vas vite ah, oui. pas hein. ouais, vas-y, bonjour. Nous sommes enterrés territoire ennemi. On le renne Ah Chut. Ah caca Ne faisons pas de bruit Mais bon. je mange un pâté à quand même. Hein. Bon ah, <rire> c est, c est tout clair, Bon bah après euh, ce frugal repas, on va bientôt repartir. Les Sherman sont prêtes. Yannick est bientôt prêt. Euh... Moi j'ai quoi J'ai combien de pourcents <rire> 51% Ça fait un peu léger hein, quand même. Hein. Mais non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il y a de l'eau partout, sur les côtés, en haut, en bas, partout. C'est là que les ennuis commencent. Une aventure humaine exceptionnelle, mais un petit peu trop humide à mon goût. Et c'est effectivement plus de 60 km qui vont être sillonnés sous une pluie battante et ininterrompue pour traverser ce territoire placé sous le signe de l'eau, le pays des étangs. Une pluie incessante qui pénètre chaque recoin de nos vêtements et qui va nous contraindre, pour le bien de nos roues et de ceux qui les montent, à quémander l'aide d'Alexis sous le porche de l'ancien château d'un ville. Einville, Einville. Oui, possible. Tant <rire> efficace. Voilà. Merci pour le cours de géo. Allez, salut Vous avez du que j'ai la voiture qui vide. C'est trop bien, ça Je vais te faire perdre. Je vais te faire perdre mes doigts. Qu'est-ce qu'ils ont, qu -ce qu ont Je suis bleu. bleu. On est bleu Tu es en train de faire mon ménage J'étais en train de faire mon ménage, moi ouais. <rire> ah, C'est bon. Pour bien comprendre le déroulé des événements, après une bonne nuit de sommeil chez Alexis, on a décidé de nous rendre à Nancy puis à Metz pour continuer notre aventure. Mais les nombreuses inondations dans l'est de la France et plus largement en Europe nous ont contraint à détourner notre route des secteurs sinistrés pour un itinéraire un petit peu plus long mais plus abordable au départ de Verdun. Regardez les beaux paysages, vous êtes chaud. vous voulez pas repartir tout de suite sur la route, là, ça vous frustre pas d'être en voiture au sec On va rouler, Yannick il veut rouler, Yannick. On va faire une petite blague à nos euh, chers Willows. On va pas, ils savent bien qu'on va pas les abandonner mais on va les faire marcher un petit peu quand même. On va aller se garer 2 trois euh, parkings en dessous là. vais essayer de filmer leur réaction mais ça va être chaud. Ils l'ont vu Merde, les Sherman ils sont avec nos charmades. Putain Bon, moi on, on est à la pluie, à la maintenant. Vous avez vu le jeu d'acteur Magnifique, hein Après un petit repas pour profiter des derniers instants en compagnie d'Alexis, ce dernier a eu un dernier mot chaleureux, solidaire et plein d'empathie concernant notre aventure sous la pluie. Il peut pleuvoir à mort pour le retour, je m'emballe les couilles suis voiture. Merci pour tout, hein. Bah De rien, hein. À la revoyure, ah hein. Mmh. Pas trop vite. Hein. On met le temps, hein. Et nous redémarrons l'aventure à partir de Verdun, direction Charleville-Mézières. Ah, Qu'est-ce qu'il dit, lui Le temps de déambuler rapidement dans la vieille cité de Verdun, aux nombreux monuments à la gloire des valeureux soldats ayant combattu sur ce territoire, on check la météo pour un rail d'anthologie aux péripéties nombreuses et variées. C'est pas mal. On a retrouvé le soleil. On a été le chercher à Verdun quand même. Ouais. C'est désormais la Meuse et notamment le canal de l'Est qui va être notre fil conducteur tout au long de la journée. Traversant de larges paysages agricoles où prairies, cultures et forêts se partagent la vedette pour notre plus grand plaisir, on comprend assez vite que la pluviométrie demeurera le vrai challenge de la journée. Ah bonjour. Ah bonjour. C'est un peu inondé, j'ai crois. Bonjour. marcher dans le milieu, plutôt. Dans le milieu. C'est sûr, hein parce qu'après, on peut plus faire marcher rien. Merci. Hein. Il est pas brûler le pente, moi. Oh mon Dieu. On, on a 20 cm de flotte, là. Il est trop brûlé, c'est bon, c'est pas. Oh la vache. Oui. Vous allez où le temps. Dans me mais... Et apparemment, dans l'autre sens, c'est barré aussi. Bah ou sinon mettez vos outils dans mon SUV, oui, vous amenez la voiture. Ah bah c'est gentil hein. Ah tu courais hein. Putain ouais, c'est le temps C'est quoi. Merci. Grâce à un gentil monsieur, on peut on peut continuer notre aventure. <rire> Regardez-moi ça. Au oh guys, guys, roule ma, ma poule. poule. <rires> <rires> Allez, Allez, un, vraiment... un très grand merci aux habitants de forges sur meuge sans qui on n'aurait pas pu traverser. Donc merci à vous. Allez, on continue l'aventure, direction Charleville-Mézières par tenez C'est parti. Le plein d'enthousiasme et d'optimisme sur la météo, on continue le trajet avec un Damien au taquet. Regarde là-bas où on va, il fait beau. Il y a Doulcon qui a prévu des inondations. Le, le petit village de Doulcon marque l'endroit où la Meuse sort des côtes de Meuse pour rejoindre la plaine de Veuvre, indiquant par la même occasion notre entrée dans un nouveau territoire d'exception, les Ardennes françaises. Après la traversée de nombreux petits villages inondés, l'appel de la prise nous a emmenés jusqu'au village de Yonk où une belle rencontre nous attendait. Encore une fois, on a eu de la chance, c'est-à-dire que les, les gens de la Meuse, on les remercie beaucoup. Hein. Euh, sans eux, on ne pourrait pas continuer l'aventure, donc ils nous ont proposé de le charger chez eux. Et là, on va boire un café et on va vous les présenter. Est-ce qu'il y a du saumon Et du coup, nous sommes arrivés où on a oublié votre nom chez Fabrice, Fabrice et Maxence. Maxence. Maxence. Voilà. On sait accueillir dans les Ardennes. <rire> Regardez-moi ça, c'est hallucinant. Bonjour Maxence. Bonjour. <rire> Comment s'appellent les habitants de Yonk les chabots. Poisson. Mais pourquoi C'est un petit poisson qu'il y a dans leur ruisseau. Alors après l'histoire, je ne peux pas te dire. Je sais pas. Mais vous en mangez beaucoup les petits poissons Ah non, ça se mange pas, c'est des... C'est comme des... Comment je vais dire Des poissons Non, ah non, même pas. Ça se met sous les pierres. C'est un peu comme des... Comment je peux expliquer ça Il y a de la batterie hein, qui te fout alors... Oui, Non, <rire> je j'ai je câbles. Je, <rire> je, je suis en train de réfléchir à quoi que ça peut Est-ce que t'as une photo Tiens, voilà, il est en train de peut... <rire> regarder. De la famille des cotidés, le chabot est un poisson au corps conique dont la taille adulte varie entre 8 et 12 cm. Ne possédant pas de vessie natatoire qui permette aux autres poissons de modifier leur flottabilité, le chabot a la particularité de se déplacer sur le fond des cours d'eau par petits bonds. <tousse> Savez-vous, mes amis, pourquoi sur les bouteilles de 33cl, il y a différents rebords ici Typiquement sur les bouteilles belges. Non, <rire> c'est pas. Eh bien, nous avons ces rebords quand on est sur une bière triple, c'est-à-dire une bière à trois fermentations. Car les bières à trois fermentations, la dernière fermentation se fait en bouteille, et du fait, crée du dépôt. Ainsi, quand tu vas verser dans ton verre, les petites vagues vont permettre d'arrêter le dépôt, et il faut surtout pas retourner la canette entièrement. Et ainsi, tu n'auras pas les dépôts de levure qui sont dans la bière. C'était une information gustative. Par Willows. Bonne Allez, route, bon. hop la guise et roule ma chèvre. Ma poule <rire> Au revoir Merci. Allez, ciao Salut au Merci. Merci Allez, ciao Eh bien c'est reparti pour une session de pluie, ça faisait longtemps Décidément ce périple sera très humide On remercie encore euh, les copains ardennés là, franchement c'était trop cool Si un jour vous passez en Alsace, hein, vous n'hésitez pas à nous contacter, hein, on, on vous offrira une bière locale L'aventure continue sous la pluie jusqu'à Sedan, où nous laisserons Aurélien et Céline faire un complément de recharge pendant que Damien et Yannick iront en éclaireur récupérer la clé du Airbnb de charleville mézières L'occasion de prendre la voie verte de la trans ardenne particulièrement sujette à de multiples inondations. On enchaîne les zones inondées, c'est juste hallucinant Et la Sherman passe partout C'est une amphibie Jusqu'à un certain point, j'imagine, mais là pour le moment, ça passe. Alors, ça fait maintenant une petite heure qu'on est ici euh, dans l'appartement et on a remarqué qu'il y avait un terme un petit peu bizarre qui s'appelle le cacasse cunu. Damien, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le cacasse cunu C'est un plat traditionnel euh, qui est le plat du pauvre. <rire> et il a, est su comme ça, il a pas regardé. Hein. Alors, c'est à base de pommes de terre et d'oignons <rire> cuits dans une cocotte de lard euh, frotté. Bon, sur cet aspect culinaire, on, on vous dit bonne nuit et puis à demain Allez. Demain. Ça va C'est dur le matin. Un bon café du matin, ça réveille. là. Après une courte visite de la place mythique de charles ville on a décidé de reprovoquer la pluie. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, nous sommes le 16 juillet et en fait c'est l'anniversaire de Céline. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Céline Joyeux, Joyeux anniversaire. anniversaire Un grand merci à vous Et on quitte la capitale des Ardennes pour se diriger plein ouest vers le village de Montcornet où subsistent encore les vestiges d'une ancienne forteresse médiévale, dominant depuis son épreuve rocheux, la vallée La Sormonne. Wow, Manifestement ébloui par tant de patrimoine, on file à toute allure avant d'avoir un cours d'expression orale des Hauts-de-France. À la limite de la France et de la Belgique, il y a trois manières de dire qu'il est en train de pleuvoir. Zut, ils flottent. En flamand, ils vont faire machine rache. Et en wallon, ils disent le temps se maintient. Et on passe outre Quivrin, pour se retrouver maintenant dans les Ardennes belges. Wheeler du Nord, des Rancos en Nord. Avec une on ose Bienvenue en Belgique. Oups. Changement de contrée, changement de drapeau, avec sa pluie fine et ses petites maisons à briques, c'est la cité de Chimay, célèbre pour sa bière et ses fromages, que nous traversons allègrement. Il y a une bière partout, toutes les dans nos rues, il a une autre bière. On laisse ce haut lieu trappiste de la biérologie belge qui a su charmer nos palais par le passé pour traverser de vastes et prospères plaines agricoles jusqu'à Macon. Oui, oui, il y a bien un Macon en Belgique. Ça a même inspiré Damien à faire non sans difficulté l'accent belge. La bonne obrique de Belgique, une fois. <rire> une phrase, trois accents, bravo. <rire> Et on repasse côté français de la frontière pour pénétrer dans une nouvelle région naturelle à l'identité marquée par des siècles de production laitière. J'ai nommé le bocage de l'avenois de l'histoire socio-économique de la région, il connaît un véritable essor au milieu du 19e siècle jusqu'à recouvrir 2 millions de kilomètres de haies en 1910. C'est désormais un paysage protégé par le parc naturel de l'Avignois et un atout écologique et touristique majeur, notamment avec le lac de val Joly. Pourquoi je te suis, moi Le périple est un peu compliqué puisqu'on passe notre temps à changer d'itinéraire vu que les pistes cyclables sont inondées. Bienvenue à la base de loisirs du Val Joly, où le lac qui est derrière vous est en crue. C'est un lac artificiel et sur le côté droit, on a le barrage, en espérant qu'ils ont ouvert plusieurs bouches mais ça m'étonnerait pas. Sur le côté ouest, le côté maximum, on a une réserve naturelle où la pêche est interdite et également la navigation afin de ne pas gêner les petits animaux. En parlant d'animaux, en voilà quelques-uns qui ont grand faim et grand soif. C'est bizarre le iced ici, il a un goût un peu amer comme ça. C'est du iced tea belge, il paraît. C'est ce qu'on va dire hein. Après cette restauration rapide et l'analyse du breuvage local, on continue notre aventure le long du lac avant de s'élancer plein nord pour retourner au plat pays. Entre étendues céréalières, villages frontaliers, chemin de halage et voies vertes pavées, c'est près de 60 km qui vont être parcourus jusqu'à Saint-Ghislain, une petite localité à l'ouest de Mons. Qu'est-ce qui se passe là C'est moi ou il pleut plus là Je comprends pas, il pleut plus. On peut plus avancer, il pleut plus. faut <rire> qu'on fasse une pause. <rire> on est en train de, de charger chez Arnaud, merci Arnaud, on te remercie. Donc pour passer le temps, ben on a décidé de faire les combats. La sécurité avant tout. Oh, Est-ce <rire> je te dis! tu vas crever. Ouais. First one! Monster kill! Kill! Kill! Kill! kill. Et on continue l'aventure avec pour objectif de retrouver des ch'tis Wheeler sur le chemin. Les dernières lueurs du jour, le long du canal Nibi-Blaton-Péronne, qui a pour objectif de relier le Rhin à l'Escaut, nous permet de rejoindre la ville multiséculaire de Tournai. À Toutenay, en pleine forme. Après une brève visite de la ville, c'est dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre, que nous sommes arrivés très très tard chez Aurélien et Céline. Il est 1h45 du matin, ok, et on n'est toujours pas à Lille. Voilà. Il est 2h déjà ah, Bon bah voilà, il est 2h du matin et on n'est toujours pas à Lille. On n'a plus de batterie, on n'a plus rien. Tout, tout est fermé. Il y a un chargeur qui a pété. Bonjour, toi qui es là-dedans. <rire> on est samedi, on est chez les Willows. On devrait peut-être euh, visiter un peu Lille. Euh, on est rentré quoi à 4h du matin. On est arrivé à Lille avec euh, à Lille à tourner en Belgique avec 30 de batterie. Et on s'est dit euh, tiens, ça suffit pour rentrer. Donc on s'est retrouvé à 1h du matin dans la forêt avec 0, 0 de batterie, mais vraiment 0 0. Euh, on avait le tel bac et tout. Donc on a deux compères qui sont allés chercher leur voiture, donc on a avancé dans un petit village, on a essayé de charger, mon chargeur a explosé. Donc j'ai plus de chargeur. Donc voilà, donc euh, nous sommes arrivés à euh, saint saufs. Nous allons aujourd'hui faire un petit tour de la ville de Lille, puis de l'arrondissement lillois sur une balade d'environ 60-70 km. Et on finira la journée autour d'un repas local. Quelles spécialités ici Il y a des frites déjà. Et la suite, surprise Après ces quelques jours humides, retrouver le beau temps dans le Nord est un sacré pied de nez au préjugés sur la région. La ville témoigne d'une effervescence et d'une multitude de circuits à faire en 2DPM au milieu d'un patrimoine architectural et naturel remarquable. C'est une bien belle patisse ici. Ah, c'est là qu'il Martine. Elle travaille encore, elle revient après. Elle pèle à ferro. Déambulant dans les rues pavées et les parcs environnants, c'est en empruntant la célèbre véloroute du Nord et notamment le canal de la Deule. Que les Willows nous ont emmenés du côté de Lens, voire les montagnes du nord. Les terrils de l'os en Goëlle témoignent de façon impressionnante l'histoire minière du pays. Et c'est Céline qu'on aperçoit ici faire l'ascension de cette montagne artificielle qui, avec ses 186 mètres, constitue le plus haut terril d'Europe. Les Huileurs du Nord ont décidé de nous faire manger dans un endroit typique on va goûter des produits locaux. c'est bon ça Et on termine cette aventure par une salade de maroilles frites, un belge complet et une bonne bière. C'est super cool comme balade. Franchement, on n'a a vu pas grand-chose, presque rien de, de l'île finalement et de ses alentours. Donc il faut qu'on revienne parce qu'il qu y a trop d'autres trucs à faire. Peut-être on fera un week-end avec les willows et les Huileurs du Nord. Qui sait Je mets ça juste comme ça. Je dis ça, je dirai. Et c'est ainsi que se termine cette belle aventure, qui en appelle bien d'autres à venir, avec cette même envie de partager avec vous nos rencontres, nos découvertes et parfois nos délires un peu chelous. D'ici là, portez-vous bien, un gros bisou aux Willows et à tous les riders chi, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, hop la guys, et roule ma poule